cool bonjour à tous aujourd'hui nous sommes avec Sébastien donc Sébastien qui est apnéiste et aussi qui a fait des vidéos qui sont vraiment top sur Youtube à propos de l'environnement enfin tu en diras plus précisément à Sébastien mais sur l'environnement sous-marin donc bonjour Sébastien bonjour merci pour, de m'accorder ce temps pour cet entretien donc membre du programme de l'Académie de l'Hot Performance Sébastien déjà avant d'aller plus loin euh, est-ce que tu peux euh, nous raconter qu'est-ce qui t'a fait arriver à l'académie de haute performance qu'est-ce qui fait que tu nous as contactés alors euh, déjà, j'avais voulu déjà venir vous contacter en 2019 okay. j'avais un de tes webinaires mm -hmm. et bon, euh, je n'avais pas... je ne suis pas allé plus loin, juste l'événement le webinaire mais je ne suis pas allé plus loin mais j'avais toujours cette, euh, cette idée en tête et cette année, on va dire euh, cet été en août enfin, je me suis entraîné tout l'été pour euh, arriver à, à 60 mètres de profondeur en apnée et bon, je me suis entraîné très dur toute l'année et au moment où je dois faire ce record, enfin mon record personnel on va dire que ça n'a pas marché, je suis resté au même niveau que l'année dernière, à 2 mètres près on va dire et du coup j'étais un peu... ça m'avait un peu secoué parce que du coup je m'étais vraiment entraîné toute l'année pour ça, et j'ai fait juste deux, deux mètres de plus et, et ça m'a fait penser qu'au final... Parce qu'avant aussi j'étais un athlète de, de natation, et toujours juste avant de passer à une étape supérieure, j'étais toujours bloqué au même endroit. J'arrivais n'arrivais pas à passer, à passer professionnel, on va dire. Okay. Et du coup, en ayant vu ton webinaire, je me suis dit peut-être que j'ai un blocage et du coup j'ai commencé à contacter Alex ouais. et après ça du coup on a commencé à faire le programme parce que ça m'a ça convaincu ok et, euh, et du coup en fait tu ressentais quoi au fait de t'entraîner à fond et pourtant de, bah, mince d'avoir ce blocage et tu passais pas ton record, ton record personnel, ça te faisait quoi ben, du coup, j'étais frustré et je me disais à quoi ça sert de faire tout ce que je fais pour ne pas avoir de résultats. Et je me, sentais, je me sentais pas bien dans ma peau. Je me sentais un peu, un peu nul, en fait. Ouais, ok. Et du coup, bah, tu es rentré dans le programme. Euh, tu as eu le programme, les sessions de dépolarisation. Et bah, qu'est-ce que ça a fait sur toi Qu'est-ce que ça a changé euh, concrètement Ce qui a changé, c'est. Déjà comme je me perçois moi-même, c'est-à-dire que maintenant, je me perçois comme un champion, on va dire. Okay. Et que je, je, tous les matins, je me dis que je suis un champion et je me sens comme un champion. Et, et ça a vraiment changé beaucoup de choses. Déjà, ma posture, je, normalement, enfin, toute ma vie, j'étais quelqu'un qui était un peu, un peu avec les épaules en avant, tout ça. Mm -hmm. Et maintenant, je me tiens vraiment droit. C'est... C'est vraiment incroyable parce que je faisais des exercices de musculation pour les épaules okay. et tout, j'étais toujours un peu bossu comme ça et maintenant je me tiens vraiment droit parce que je me sens comme un champion en fait. Ok. Et au niveau de de, de tes projets que ce soit sportif et professionnel, ça a changé ça a changé quoi pour toi euh, ben Du coup, j'ai plus j'ai plus la peur de ne pas réussir en fait. Ok. Du coup, j'y vais et je fais des, je fais des, je fais des expériences j'expérimente plus, j'ai moins peur d'échouer parce que je sais que si au final j'échoue, ça m'apporte quelque chose en plus et ça m'aidera à atteindre mes objectifs Ok, et, et d'ailleurs au-delà de ça, finalement, bah là, on va pouvoir en parler tu as, as lancé ta, ta chaîne YouTube Ouais. donc euh, si j'ai bien noté mais tu vas redire mieux que moi c'est C-Cost uh, live discovery C-Cost live discovery C-Cost, ok, uh, c cost. okay. So, um, et du coup, bah, um, donc tu fais des vidéos YouTube uh, l'autre fois j'en ai vu une avec uh, où tu étais en train de parler tu présentais en anglais en plus ouais uh, du coup bravo pour ça <rire> um, ça te fait quoi de, de voir qu'aujourd'hui tu peux faire des vidéos sur YouTube en parlant anglais <rire> et que tu es tranquille eh bien, ça, fait, mais quand même, ça me fait bizarre parce qu'il y, y a quelques mois déjà, je pensais que ça ne pouvait pas être possible parce que avant j'étais complexé aussi par mon accent anglais qui est très, très français et très sud de Toulouse et du coup ça me complexait assez et puis aussi ça me complexait de, de passer devant, devant des, des centaines de personnes je me disais que si je disais une bêtise ou quoi, euh, j'étais fini et maintenant je, enfin, je m'en fous quoi je le fais et puis euh, à chaque fois j'apprends un peu plus et, et du coup je m'amuse ouais. ok, et, et du coup euh, bah, c'est top déjà que tu t'amuses et, euh, et surtout t'amuser à partager un sujet qui est quand même voilà, sur l'environnement l'environnement de, de la mer sous-marine, un milieu qu'on explore et qu'on ignore souvent euh, voilà quel est, ton, quel est ton rêve avec ça quelle est ta mission avec ça comment tu le vis de, de développer et ton côté sportif d'un côté et ce côté bah, professionnel de l'autre on... ben, du coup mon côté sportif il m'aide euh, à filmer les documentaires parce que je le fais en apnée ouais. et du coup ma, ben, ma mission ce serait d'informer le plus de personnes possible parce qu'au final je me rends compte que comment dire il y a beaucoup d'associations qui vont protéger l'environnement, mais mm -hmm. au final, elles font seulement que les protéger. Si on apprenait plus mm -hmm. à vivre avec la nature et la respecter, il n'y aurait plus besoin de la protéger. Du coup, c'est enfin, ce que je pense. Alors, ce que je veux, ce que je voudrais, ce serait d'informer le plus de personnes. Comme ça, quand ils vont dans l'eau, après, ils commencent à observer les poissons, les... Les, les, les, les, les poulpes, tout ça et, et du coup ils se, ils se rendent compte que c'est intéressant et que ça mérite d'être respecté Ok et, et du coup euh, quand je t'entends parler là, je sens que tu es, bah, es présent à, à ta mission et, et ça c'est top et justement est-ce que tu sens une différence entre avant le programme et après le programme au niveau de comment tu vis ta mission d'informer le plus de personnes possible sur la vie du milieu sous-marin et eh ben après le programme enfin maintenant, je le sens, je me dis que c'est important. Et avant, ce, avant ça, c'était plus euh, ouais il faudrait que je le fasse un jour, mais je sais pas quand parce que je suis pas prêt, et je suis pas, je suis pas assez fort pour euh, pour euh, pour expliquer pour expliquer les choses aux gens et tout ça et du coup je, je reportais toujours la chose. Ok et maintenant? Et maintenant, j'y vais et, et je m'amuse <rire> okay. Donc ça, c'est cool Est-ce que tu pensais qu'on qu pouvait, du coup, juste avant d'aller plus loin euh, Je vais mettre le lien, je mets le lien juste en dessous euh, de la chaîne YouTube de Sébastien Donc euh, allez-y, à euh, vous informer dessus parce que moi-même, du coup, bah, je suis abonné à la chaîne Je regarde les, les spots euh, sous-marins C'est vraiment, moi, j'adore la petite ça. Donc euh, je vous invite à aller en dessous C'est vraiment intéressant de voir ce qui se passe euh, euh, bah, dans le monde sous-marin euh, et du coup bah, Sébastien, est-ce que tu pensais qu'on pouvait changer aussi rapidement que ça non pas du tout parce que ça fait... on va dire depuis, depuis que j'ai 18 ans que j'essaye de, de changer parce que je vois qu'il y a des choses qui ne me convenaient pas et donc j'ai travaillé, travaillé, travaillé et au final il y a eu des améliorations, des améliorations mais vraiment infimes et du coup de suite après le avec ce programme, ça, ça a vraiment changé d'une manière euh, incroyable que je ne m'y attendais vraiment pas ok, c'est clair que tu avais fait euh, plein de choses jusqu'ici et là tu arrives là, paf bah, et là en, en moins de trois mois finalement <rire> on en discutait en aparté tout à l'heure en moins de trois mois, bah boum, tu as eu ces, ces évolutions quoi. oui, surtout même au niveau, au niveau familial on va dire okay. euh, maintenant je me sens beaucoup plus proche de mes parents qu'avant de ma famille en général. Mm -hmm. Et du coup, peut-être que j'aurais pu reprocher des, des choses de, de ma famille, que maintenant, au final, je suis reconnaissant qu'ils aient fait ça pour moi à ces moments-là. Ok. Et euh, voilà, c'est top, ça fait plaisir à, à entendre. Euh, et euh, si tu avais quelque chose à dire à quelqu'un qui, bah, qui hésite à rentrer dans le programme, euh, si tu avais un conseil à donner sur sur ce que tu as vécu ce sera lequel mais du coup il faut, il faut il faut prendre ce programme parce que vraiment ça change ça change la vie et même au niveau de, de son discours interne ça change tout maintenant je comment dire je suis au milieu de gens je pense je pense différemment d'eux mais je me dis pas je suis pas complexé parce que je pense différemment différemment' et je suis beaucoup plus à l'aise, je ne me sens pas nul je me sens plus nul maintenant alors qu'avant, oui et du coup, comment dire on va dire que je, je peux plus savourer l'instant présent okay. parce que je ne suis pas occupé par ce que je, je pense ou par ce que je fais ok, bon, bah, okay. c'est top du coup, c'est-à-dire que tu n'es plus occupé à ce que les autres peuvent penser ou ce que tu fais, si ça va être bien, si ça va être mal et du coup vu que ça, tu ça, bah, as juste à faire ce que tu as à faire et, et être présent au moment C'est ça bon, bah, C'est top et Du coup, euh... pour ça, juste pour ça, ça vaut, ça vaut le, le coup de, <rire> de faire le programme Oui, en, en c'est vrai que le programme en termes de liberté, euh, d'être soi finalement et d'en avoir rien à, faire, de rien à faire de ce que les autres veulent penser, c'est vrai que c'est top quoi. Ah Oui bon, ouais, et cool, euh, tu as quelque chose, si tu, tu voulais dire autre chose oui je voulais dire aussi au niveau, au niveau de mes entraînements euh, je ne sais pas comment expliquer parce qu'en ce moment en, en Grèce ici c'est la, la quarantaine et les piscines sont fermées et du coup moi pour faire mes entraînements d'emploi normalement j'ai besoin de la piscine mais là euh, du coup euh, je dois aller m'entraîner dans la mer mais bon c'est un peu fraîche quand même et, et du coup, euh, du coup euh, chaque fois que je dois y aller, il y a tout mon corps qui me dit non, n'y va pas, n'y va pas. Et il y a une petite partie de moi qui me dit vas-y. Et c'est cette toute partie de moi qui, qui gagne à chaque fois. Et j'arrive à aller m'entraîner, et malgré toutes les excuses que je peux arriver à me trouver. Celle-là, elle tue toutes les excuses. Et, <rire> et du coup, ouais, c'est bizarre. Ça ne l'avait jamais fait avant. Ouais, c'est top et euh, bah, c'est cool euh, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir ce, ce discours euh, et du coup, bah, si là vous regardez cette vidéo, on en parlait en aparté avec Sébastien et Sébastien, je ne sais pas si tu, tu m'autorises ou pas à le dire mais je prends la liberté de le dire si aujourd'hui vous êtes une entreprise et que vous avez envie de soutenir euh, et que vous avez avoir un intérêt à avoir quelqu'un qui va plonger pour vous pour montrer le monde sous-marin bah, pensez à Sébastien parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a des projets avec des entreprises qui se montent et qui sont juste dingues et du coup, ça va aider à faire des super clips vidéo pour pouvoir transmettre au maximum la vie, la vie sous-marine donc, donc voilà donc abonnez-vous à cette chaîne et abonnez-vous à la chaîne de, de Sébastien bien sûr que, que je mets là juste dans la description vous trouverez et voilà Sébastien, tu as un dernier, un dernier mot va euh, bah, si, essayer euh, participer au programme <rire> ok bah, merci en tout cas merci un grand merci pour ta confiance Sébastien et puis on va on va suivre cette euh, voilà cette, que soit tes projets sportifs ou pro bah, on va les suivre voilà allez ciao Sébastien merci pour tout et euh, merci pour ta confiance et à bientôt salut à bientôt au revoir